Quel cadeau est-ce que je vais lui offrir Qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner Et plusieurs choses. J'ai pas mal de pensées par rapport à la Saint-Valentin. Alors oui, aujourd'hui, c'est une fête qui est devenue juste commerciale. Est-ce que ça a encore vraiment un sens Peut-être, peut-être pas. Pour certaines personnes, c'est très important. Pour d'autres, non. Mais ça en reste que c'est une occasion chouette de prendre soin de l'un de l'autre. Je pense qu'on peut faire tout un plat sur euh, « c'est si la Saint-Valentin, c'est le plus important », mais on peut aussi prendre l'occasion de dire « Ok, bah ça c'est un jour assigné où on fait un effort l'un pour l'autre, où on se crée un rendez-vous, où on prend soin de notre couple. » Je pense que justement, il n'y a pas assez de jours prévus dans l'année où on se dit bah, « Ce soir-là, quoi qu'il se passe, on prend soin de notre couple, on prend soin de nous. » Moi J'aimerais bien qu'il y ait une Saint-Valentin, par mois. Euh, pas pour le côté pression, obligation, qui malheureusement accompagne trop souvent toutes ces fêtes, mais pour le côté, dire bah, « Tiens, je fais quelque chose de spécial. Je prends soin de mon couple, je nourris mon couple. » Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est l'occasion de se faire un cadeau. Donc, on a l'option bah, des fleurs, du chocolat, de base. C'est chouette, c'est pas mal comme option. Mais si l'idée, c'est de dire « J'ai pensé à toi. Tu es important importante pour moi. Je, je te vois, je sais qui tu es, je sais ce dont tu as envie. » Peut-être qu'on a envie de chercher un cadeau qui a plus de sens, qui est plus personnalisé. La première chose, c'est d'écouter. De quoi il ou elle a besoin D'observer. Quel est quelque chose dont il ou elle a dit qu'il avait envie, envie de faire, envie d'avoir, envie de vivre Écoutez, écoutez, faire attention. Et on peut même prendre des notes. Écrivez quelque part euh, euh, les petites choses que vous remarquez à propos de la personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'il le rend Heureux ou l'art heureux. On peut offrir un cadeau, un objet, on peut aussi offrir une expérience, on peut offrir un moment d'intimité, euh, on peut prévoir quelque chose. Je pense que ce qui est vraiment le plus important dans un cadeau et ce qui va faire que c'est un bon cadeau, c'est pas le prix, c'est pas la taille, c'est pas, pas ce que c'est, mais c'est ce que ça veut dire. Quand on reçoit un cadeau personnalisé qui est vraiment juste pour nous, on se dit waouh! Wow, je me sens tellement comprise avec ce cadeau, euh, il y a tellement observé qui je suis. Waouh, ça fait vraiment du bien, on se sent, on sent toucher. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être le truc énorme, romantique, avec des fleurs partout. Prévoir je pas, une soirée où on joue un jeu, où on se pose des questions intimes, où on crée une expérience. Tout ça, c'est des choses qui font du bien au couple. Et pour moi, la Saint-Valentin, c'est ça. C'est une soirée, une journée dédiée au couple dans laquelle on a l'occasion de faire un peu plus que d'habitude pour prendre soin de son couple. Moi, vous le savez, je propose une formation, un accompagnement euh, personnalisé pour la sexualité. Ça peut créer une vie sexuelle sensationnelle. Ça peut aussi être quelque chose comme ça. Ça peut être euh, dire, j'ai envie de faire cette expérience avec toi, j'ai envie de me rapprocher de toi. Donc ça peut être offrir cette expérience de programme, mais ça peut être quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ça peut être, tiens, j'ai réservé un stage de tantra pour nous, j'ai réservé un stage de communication, ou j'ai une idée que j'ai envie de partager avec toi. Je pense que c'est le genre de cadeau qui nous rapproche le plus. Mais bon, on aime quand même toujours le chocolat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin. Si vous avez des idées, comment est-ce que vous allez trouver l'idée du cadeau et après le 120 ans, vous pouvez me dire comment ça s'est passé. Super journée à vous et à très bientôt.